T'as vraiment cliqué en espérant voir quelque chose de constructif sur la vie Tu as peut-être mal vu la banderole roll what the fuck sur la miniature, mais là t'es mal tombé. Le jour où ennemi fait quelque chose de sérieux sur cette chaîne, et c'est que c'est plus, sa parlé, Bolos. Ah là là, vous souvenez-vous de l'ancien ennemi C'est tout le monde Bonjour tout le monde, c'est ennemi, c'est Salut tout le monde je c'est retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se trouve pour un BEI. Ouais, c'est F9, bolos, bolos, ok. Ah non Salut tout le monde, c'est bien, c'est le sur pour une nouvelle vidéo.